Godzilla est une extension du jeu Happy City. Elle ajoute 5 adorables monstres destructeurs. L'extension Godzilla ne modifie pas profondément les règles du jeu de base. Elle ajoute simplement une quatrième pioche, composée de cartes multicolores et de monstres. Les joueurs peuvent piocher dedans de la même manière qu'avec les trois autres. Les cartes multicolores sont considérées comme étant de toutes les couleurs représentées, sauf pour obtenir un bâtiment spécial, où le joueur doit en choisir une seule. Mais attention! Si le joueur révèle un monstre, il doit le placer devant sa ville et appliquer son effet, qui n'est jamais positif. Un monstre, ça fait des dégâts. Mais alors deux, c'est l'apocalypse. Si un joueur doit placer un second monstre devant sa ville, le premier se met en colère. Le joueur détruit immédiatement l'un de ses bâtiments et le premier monstre s'approprie la place jusqu'à la fin de la partie. Heureusement, nous disposons de plusieurs moyens pour lutter contre cette terrible menace. Lorsqu'un joueur pose la troisième carte d'une même couleur dans sa ville, il gagne un jeton Stopzilla. Les jetons Stopzilla peuvent être dépensés pour éviter l'arrivée d'un monstre et l'envoyer plutôt chez son voisin. En cas de besoin, chaque jeton Stopzilla équivaut à deux pièces pour tout achat. Il est aussi possible de se débarrasser de son monstre et de l'offrir généreusement à son voisin en achetant une carte de la même couleur. Pour conclure, Godzilla ne change pas les règles d'Apicity, mais ajoute de la prise de risque et une bonne dose d'interaction.